bienvenue dans l'épisode numéro 57 de Stage 1 et nous allons aujourd'hui parler de Dirt 3, de Dirt 3 on dira en français, euh, vous verrez dans le, dans, le, dans le jeu ils disent Dirt 3 donc c'est un jeu de rallye, tout simplement donc euh, on va commencer tout de suite on va appuyer sur start ou Entrée vérification du contenu alors ça c'est pour contenu téléchargeable comme, euh, comme la plupart des jeux récents maintenant il faut, faut tout le temps se connecter et tout ça et tout pour les mises à jour les, les contenus euh, supplémentaires mais euh, on va pas en avoir besoin, je vous laisse la petite cinématique euh, de début. Bonjour et bienvenue dans Dirt 3. Je suis Ellie, ton agent, et on est très heureux que tu aies signé chez nous. Avant de continuer, voyons les détails de ton contrat. Donc euh, là on va rentrer notre nom, donc nous on va mettre stage One, on va pas s'embêter. Le... enfin le prénom et le nom de famille, on s'en fout, on continue. Je suis un garçon, je m'appelle Sylvain, ah bah ça pue le poil, on tombe dessus. Et on va... on est novice, voilà tout simplement, on va pas s'embêter. Ok, Et tout est prêt. Est parti. Bienvenue dans l'équipe. J'ai un très bon pressentiment. Si tu veux commencer le Dirt Tour, la première épreuve du championnat t'attend. Tu peux aussi jouer en multijoueur pour des courses complètement folles. Qu'est-ce que t'en dis Et donc pour paraître original, on va prendre le Dirt Tour. Voilà, on va jouer en mode non connecté, comme euh, comme j'en ai choisi dès le début. On t'a engagé pour un contrat de 4 saisons. Voici un aperçu de ce qui t'attend. Sélectionne la saison pour découvrir ce qui est actuellement disponible pour toi. Pour démarrer la saison, je t'ai inscrit à l'Alpine Star Trophy. C'est l'endroit parfait pour nous faire remarquer. Donc on choisit la première du coup, parce qu'on peut pas choisir les autres elles sont bloqués. Ah et voilà Jack je te présente ton chef mécano. Heureux de te rencontrer. Dis-moi à quelle épreuve tu veux participer, je te donnerai les détails. Donc on va prendre la première, puisque les autres, donc les autres voilà, l'autre elle est bloquée. On va commencer par le début. Ok. Le rallye est une discipline alliant adresse et rapidité. Les départs s'enchaînent rapidement, tes adversaires peuvent se trouver n'importe où. Alors surveille bien qui fait quoi. Les courses vont d'un point à un autre sur des surfaces et des paysages variés qui mettront tes talents à rude épreuve. L'anticipation est la clé pour réussir. Les temps des spéciales sont additionnés, alors chaque seconde compte. Le vainqueur est celui qui obtient le temps le plus rapide. Bon, en voyant tes états de service... Si tu veux améliorer ta réputation, fais-moi confiance. Je vais faire de toi une star internationale en un rien de temps. Génial, Christian, merci. Si on laissait notre pilote choisir une écurie donc moi j'y connais absolument rien, alors on va prendre la deuxième, on y va. ça a l'air bien. Voilà, donc euh, la chargement, on va commencer carrément donc le, le, la, le dire la compétition euh, avec cette voiture-là. Donc euh, bien voilà, bienvenue Finlande. Finlande. C'est l'un des rallyes les plus mythiques. Les sauts ne manquent pas, alors veille à ne pas perdre le contrôle. Les plus grands pilotes de rallye ont couru ici, et on trouve les spéciales les plus rapides de la planète. Voici l'atelier. Ici, tu peux trouver des informations sur la course à venir. Tu peux aussi choisir la difficulté et les aides au pilotage et modifier les réglages de ta voiture. Le réglage de ta voiture est équilibré pour commencer, mais tu peux le modifier pour qu'il convienne mieux à ton pilotage. Si tu veux des infos sur tout ce qui est technique, c'est ici que ça se passe. Et donc, bah, nous, on va participer à la course, on va pas s'embêter okay, avec les réglages. la voiture est prête. Mais reviens quand tu veux pour faire des modifications. Bonne chance pour ta première course. Et donc on est parti, c'est parti pour la première étape de ce, de ce rallye, on va, on va essayer de faire 2, 3, 4 étapes, euh, on va essayer de finir euh, bah, au moins le, le petit triangle qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc là est-ce qu'on a des concurrents, donc euh, ils sont, donc on voit toujours à, à gauche là, donc euh, comme sur l'autre jeu de rallye euh, WRC, on a la progression avec, voilà, un petit checkpoint avec un temps intermédiaire. Euh, donc on voit qu'ils sont derrière nous par rapport au temps, ils partent à peu près, euh, on, part, on part tout en décalé en fait. De toute façon. Donc après c'est celui qui fait le meilleur temps. Donc c'est pas vraiment celui qui arrive en premier euh, dans la course, ça, ça, ça, ça ne se pas grand-chose. Euh, donc voilà. On remarque quand même que tout de suite, hein, le jeu de rallye et euh, le tracé au sol. On voit que la voiture est assistée aussi, aussi au freinage, ça on peut le désactiver. Euh, ça ressemble, j'ai envie de dire, à WRC, euh, donc World Rally Championship, si, si vous avez déjà vu les tests que j'avais fait avant, le 2 ou le 3, hein, c ça rejoint à peu près cette idée là. Euh, on voit donc un peu le, la carte, si j'allais dire la petite carte en haut en, en au haut milieu là, c'est-à-dire le, le chemin qui va arriver, même s'il y a le copilote qui nous dit euh, toutes les directions comme dans les jeux de rallye, comme dans les rallyes, même plus. Euh, le petit compteur kilométrique, les vitesses qui sont en automatique. On peut faire en manuel. Donc voilà, la première course est déjà finie, je suis premier. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Euh, Alors, si tu voilà. Les meilleurs moments sur Donc voilà, il nous propose, de... si on veut, de les publier sur YouTube. C'est-à-dire de filmer ce qu'on fait et de le mettre sur YouTube. Il nous l'a proposé au début, mais il faut être connecté sur le compte, hein, sur le compte euh, Windows Live, un truc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc chargement, on va, on va faire la deuxième épreuve je pense. Normalement peut-être, <rire> je ne sais pas. Oui ça a l'air ça a l'air d'être de, la deuxième épreuve. Donc ça continue, hein, ça fait ça les fait les unes à la suite des autres à la course. Alors là je suis pas premier, je pars pas premier. Donc je, comme je vous dis au moment ça change rien parce que c'est au niveau du temps que, que ça joue. Sinon on partirait pas en décalé. Vous voyez, il, il, il y en a quelques gens devant moi. Enfin, ils, sont, ils sont même tous devant moi, d'ailleurs, je, je suis dernier. Mais c'est pas grave. Au niveau du temps, pour l'instant, je suis premier sur un. Apparemment, je vois en haut à droite, il nous donne donc le temps. Euh... Les temps qu'il y a eu, et je suis devant. Ou pas Ah non, voilà. Non maintenant je suis devant. <rire> je n'apparaissais pas du tout, mais en fait, ça y est. Je suis devant. Me donne les temps qu'ils ont eu au checkpoint en fait les autres. Voilà. J'ai pas tardé à croiser voilà mon. Donc voyez voilà, que je suis en train de rattraper quand même l'autre qui est parti. là là Ou sortie de piste. Mais un flashback assez rapide. Donc remise en route assez rapide. J'ai pas trop vu le... le temps intermédiaire. Je suis toujours premier au temps intermédiaire. C'est plutôt sympathique pour l'instant. Alors un petit boss. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire Ah non, les flashbacks Ah bah tiens, regardez les flashbacks maintenant que je viens de le voir. En bas, en bas à gauche, vous avez un nombre de, de retours. Donc ça doit être ça, les flashbacks maximum. Si vous arrivez à la fin, vous avez perdu la je pense. Je pense que ça doit être ça. J'ai pas fait attention, j'aurais dû regarder si ça partait ou pas. Donc là, oui, je disais disais, je vais rattraper donc, la voiture qui était devant moi. Je vais essayer de la dépasser, voilà. Non le but, c'est pas se foutre sur la tronche. C'est euh, Absolument pas le but. Donc l'arrivée est déjà là, voilà. Donc on est premier, toujours, toujours premier. Donc pour l'instant on, on s'était mis en mode facile, donc bon. C'est pas non plus euh, très dur. On wow, s'est mis en mode novice bon au début, quand euh, on avait choisi. Extra as bien mérité ta réputation, mec. Super ouais, ils sont, ils sont contents. <rire> Je suis premier. J'imagine qu'en qu mode hardcore ça doit être... Euh, C'est en mode expérimenté là, ça doit, ça doit être pas mal. Alors, chargement, ils vont peut-être nous charger la troisième, on va continuer. Ah non, maintenant suis... disponible. Comme ça et tu premier, plus... premier, vais imsizé, réputation de pilote. Hein. Donc, euh, pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai gagné une voiture. Ah non, j'ai gagné un... une écurie, enfin, ouais. Kony Motorsport. Sylvain, tu as failli te qualifier. Donc, voilà. Te donc, en, en fait, voilà, on a réussi le premier truc, on est premier. Voilà, donc ce sera... On n'ira pas plus loin pour... Un...